Ce projet, il est né, euh, né d'après plusieurs, euh, plusieurs contextes, plusieurs situations, euh, à savoir que je suis euh, enseignante en arts visuels et il y a quelques années maintenant, une dizaine d'années, les programmes d'enseignement dans les formations artistiques ont été réformés plaçant dans les enseignements désormais, à partir de ce moment-là, la lettre dans les enseignements euh, à dispenser. Donc le point de départ de, de, finalement, de, de ce projet qui ne se destinait pas à être un livre à l'origine, c'est celui-ci, c'est euh, d'engager moi ma, ma recherche pour préparer euh, ce cours de manière euh, singulière. Et lorsque j'ai entrepris mon, mon travail de recherche, je me suis rapidement rendu compte qu'il n'existait aucun ouvrage édité en français qui traitait autrement de la lettre que dans les livres déjà existants qui sont les fonctionnalités de la typographie ou la typographie dans le design. Mais en tout cas, l'approche de la culture de la lettre, la, la culture de l'art et de la lettre de manière globale, il n'existait pas d'ouvrage édité en français illustré et accessible, parce qu'il existait bien des des comptes-rendus de colloques universitaires. Et à partir de là, donc, ma recherche euh, s'est développée. Et je me suis dit qu'autant en profiter pour faire un, un, un outil qui soit singulier, didactique. Je me suis aussi rendu compte que la majorité des livres d'histoire de l'art présentaient toujours les mêmes iconographies. Et ce travail de recherche euh, sur le thème de la manière dont les artistes s'emparent de la lettre pour traiter leur sujet créatif, cette euh, cette approche en tout cas euh, m'a permis d'entrer directement dans l'art contemporain et de proposer une une iconographie qui n'existe pas encore dans la en tout cas dans dans l'édition française. Donc voilà comment euh, comment j'ai comment j'ai travaillé comment est né ce ce projet à partir duquel j'ai pu euh, vraiment euh, euh, libérer euh, et laisser libre cours à ma, à ma volonté d'être sur un schéma très accessible à tous pour aborder à la fois des œuvres grand Public, on va dire, mais par le prisme de la lettre spécifiquement, mais des œuvres aussi plus confidentielles, mais qui sont aussi des, des œuvres clés par ailleurs dans, dans l'art contemporain. Ce qui m'a permis aussi de décloisonner, ça c'était une vraie volonté, décloisonner l'ensemble des pratiques visuelles, euh, c'est-à-dire que les académismes ont, ont souvent euh, séparé beaux-arts, art. Art, euh, art appliqué, pardon, et, euh, et art de la rue. Et ce travail m'a permis, donc en mettant en relation euh, les œuvres qui avaient comme point commun la lettre, de décloisonner et de, et de m'émanciper surtout d'une chronologie ou, ou d'un schéma stylistique, ce qui, ce, qui, euh, ce qui construit souvent les, les livres d'histoire de l'art. Alors, euh, l'art et la lettre, euh, je pense que c'est un, un objet... Euh, Singulier, justement, parce que cette thématique ne semble pas avoir été euh, évoquée euh, jusqu'alors. Je parle toujours pour euh, l'édition française, bien entendu. Euh, il m'apparaît que le, le propos est, est relativement euh, contemporain, je crois, puisque euh, aujourd'hui, la lettre, on, on le sait, euh, euh, ne séduit pas finalement que les, que les amateurs d'art. La lettre on la retrouve partout, elle, elle guide notre quotidien, elle, elle apporte une, des possibilités créatives qui vont au-delà de, de ce que permettent la photographie ou toute autre forme de, de figuration. On pense par exemple au aux publicités qui, qui, qui ont complètement remplacé l'image par du texte. On pense également aux, aux magasins de décoration maintenant qui mettent de, de la typo sur les coussins, sur, sur les affiches pour faire des posters décoratifs dans les, dans les appartements. Donc pour moi, l'art et la lettre, c'est vraiment un, un objet singulier qui s'inscrit dans une véritable tendance et un engouement du grand public. Alors le, le plan de l'ouvrage, euh, voilà, j'ai travaillé vraiment de, de façon à être toujours la plus didactique possible puisque mon, mon ambition avec ce projet, c'était de, de rendre le propos accessible euh, l'art contemporain est souvent considéré comme élitiste et, et... et voire même, on a tous entendu une fois, dans un musée, quelqu'un dire à son fils, tu vois, tu pourrais faire la même chose. <rire> et souvent, c'est parce qu'il manque un peu l'explication de texte ou, ou il manque peut-être le, le contexte de création et une approche logique. Et, et moi, j'ai vraiment euh, œuvré en ce sens. Et, et lorsque j'ai développé mes thématiques, j'ai finalement... Euh, était guidée un peu instinctivement par les œuvres elles-mêmes que j'avais choisies pour le corpus. C'est-à-dire, si, si, si je précise un petit peu, euh, le premier chapitre, par exemple, porte sur euh, la manière dont la lettre va uti être utilisée comme euh, matériau à part entière par, euh, par les artistes. On a des artistes qui utilisent la peinture, qui s'adonnent à la sculpture, et d'autres qui vont utiliser la lettre. À la fin de ce chapitre, il y a un, un artiste que j'ai choisi, qui s'appelle Horacio Garcia Rossi, qui travaille une mise en, une mise en exergue et une mise en abîme même du mot mouvement. Ce mot mouvement est, est, est, est une installation lumineuse qui bouge. Euh, donc le mot mouvement lui-même bouge. Ce qui crée un ce qui crée un, un, un paradoxe, une difficulté dans la lecture, et ça m'a permis d'arriver très euh, on va dire logiquement vers le second chapitre qui traite lui de euh, de la de la frontière entre le lisible et le visible et justement cette manière ce, ce, ce paradoxe entre le lettrage qui a une dimension euh, visible et donc une dimension euh, littéraire et ainsi de suite les chapitres comme ça on pu euh, on enchaîner grâce à des à des œuvres un peu plus euh, on va dire transitoire, qui, qui se trouvait à, à mi-chemin entre deux, entre deux chapitres. Le lien entre, entre la lettre et, et l'image a toujours, euh, finalement, a toujours été préexistant. Et c'est vraiment, a priori, la, la poésie, la révolution dans, dans la poésie, qui a été euh, l'événement majeur dans la, dans la littérature et dans les arts, qui ont amené euh, et qui ont exacerbé ce lien entre l'image et le texte. Euh, lorsque, par exemple, euh, Rimbaud euh, euh, décide de, de faire entrer la figure de style dans la poésie, il, euh, il s'émancipe, il fait vraiment fi des, des codes traditionnels de, de la poésie, et il fait rentrer, finalement, par le texte, une manière de donner à voir par ces figures de style. À partir de là, Malarmé, se saisit de, de, de, cette, de cette liberté pour euh, créer euh, Un coup de dé n'abolira jamais le hasard, dans lequel, justement, il va utiliser les mots non pas pour créer une illustration comme a pu le faire Apollinaire avec ses calligrammes, mais pour exacerber les émotions de son texte. Donc, en n'hésitant pas à casser la syntaxe, en cassant même la notion de vers, en faisant se superposer les mots, en laissant Libre de, de grands espaces libres dans, dans la page, et donc voilà. On va dire pour les, pour les, pour les liens euh, les plus connus. Après, il y a euh, le poète euh, Raymond Queneau, par exemple, qui avait comme ambition euh, de séduire à nouveau le grand public euh, avec au moyen de la langue, c'est-à-dire qu'il partait du constat qu'on se détournait de plus en plus euh, du langage et de la littérature. Et il s'est questionné sur la manière de, de capter à nouveau l'attention d'un public, d'un auditoire. Il a créé mille milliards de poèmes, donc il y a un, un, un livre de poèmes hybrides découpé en lamelles. Euh, chaque lamelle contient un verre et chacun composer un poème avec l'ensemble de ses lamelles tournées un peu comme un, un, un cadavre exquis finalement. Et voilà on va dire pour les, pour, les, pour les relations étroites entre la littérature et, et l'image. Après euh, on va avoir bien sûr euh, des exemples plus anciens et, et qui sont vraiment liés à la littérature. Je pense notamment par exemple à Confucius, alors là on revient euh, cinq siècles avant notre ère, euh, mais qui écrivait que euh, une image vaut mille mots, euh, c'est-à-dire que lui... Il il donnait déjà à voir le lien étroit entre la lettre et l'image, puisque pour lui, avec cette, avec cette phrase, c'était une manière d'expliquer de, de, comment l'image comment a cette capacité de retranscrire le verbal. Alors, il m'est apparu en, en, en, en travaillant sur, sur cette thématique hors cadre, effectivement, qu'effectivement, euh, l'écrit pouvait avoir, euh, comme je le disais tout à l'heure, l'écrit a toujours une dimension visible à partir du moment où on le lit, c'est qu'on le voit. Et donc effectivement, le, le, le travail, par exemple, de, de, de Georges Rousse, avec son travail d'anamorphose, qui implique la, le corps du spectateur pour percevoir la forme et la forme de la lettre, pour que cette forme devienne un élément de lecture. Là, je pense qu'à partir de là, on peut dire que oui, la, la lettre, le, le, le lisible en tout cas, prend vie hors du cadre, c'est-à-dire que euh, pour bien resituer donc ce qu'est une anamorphose, une anamorphose c'est un élément visuel qui ne va se révéler qu'à partir du moment où l'on atteint un certain point de vue pour l'identifier. Le, pour le travail de, de Georges Rousse par exemple, donc il va euh, investir des lieux abandonnés et sa démarche c'est de redonner ses lettres de noblesse à, à ces lieux qu'on a oubliés. Et donc, il va peindre, des, des, il va peindre en fait des mots, mais qui ne seront perceptibles qu'à condition d'être vraiment dans l'angle de perspective. Sorti de cette perspective, on va y voir effectivement des courbes, des lignes, des pleins et des déliés au noir. Et lorsque nous sommes vraiment face au, au point stratégique, le mot va vraiment se révéler comme s'il avait été écrit en aplat, alors qu'il est en, en trois dimensions. Ça, c'est un. Un des exemples. Après, dans les exemples phares de la lettre qui se révèle dans l'espace, euh, il y a le travail des des pisadores euh, à Sao Paulo, quoi, dont, dont la démarche graphique est considérée tantôt comme une œuvre d'art par une partie de la communauté de typographes, tantôt comme un, un vrai fléau pour, pour les habitants. Et, et ce travail, en fait, de, de glyphes, finalement, est perçu comme un, une sorte de gribouillis, mais révèle un véritable langage qui a été inventé par ces graffeurs de rue, ces véritables artistes donc, de Sao Paulo. Donc en ça, je pense qu'on peut affirmer que le, la lettre se révèle dans l'espace, parce que là encore, ce lettrage donc, de ces graffeurs euh, de Sao Paulo ne prennent sens qu'à condition de les voir dans, dans leur ensemble. Par essence, la lettre est de toute façon forcément visible, avant même d'être lisible, a priori. Donc, en tout cas, c'est mon, mon postulat et c'est le postulat de départ de l'ouvrage. La question sur l'impact, finalement, de la surnumérisation de notre société par rapport à la lisibilité, je pense que est plus une question, me semble-t-il, d'adaptation à des nouveaux codes, parce que l'histoire de l'art nous l'a prouvé. La lettre a toujours su trouver sa place, le, le, le, le lisible a toujours su trouver sa place dans le monde du visible. Dans un premier temps, la lettre était en marge des œuvres sur des cartels, et puis peu à peu, grâce aux artistes dada, grâce euh, grâce aux, aux artistes conceptuels, la lettre a fait partie intégrante des œuvres. La lettre a permis donc de vraiment dans l'histoire de l'art de d'offrir aux, aux artistes un nouveau moyen de s'exprimer et de conceptualiser des messages. Et aujourd'hui, dans le, ce monde de, de l'art numérique et immersif, il semble qu'on en soit quand même euh, au balbutiement hein, et que euh, tout le monde aujourd'hui veut son vidéo-mapping, tout le monde veut son, son expérience immersive, mais il y a fort à parier que la lettre viennent euh, viennent prendre sa place également dans cette, euh, dans cet univers dès lors que les créatifs auront l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de la question. Euh Visuel. Et, et d'ailleurs les, les, les NFT euh, s'intéressent déjà, enfin les communautés en tout cas qui, qui travaillent à, à développer des, des NFT, s'intéressent déjà au travail de la LED puisque là euh, depuis peu il y a un collectif qui s'appelle euh, Known and Known qui est un collectif de, de designers internationaux. Ouais. Quoi qui a signé un projet donc, commun et international qui vise à placer euh, la typographie Helvetica au cœur d'un projet de NFT. Donc je pense que finalement, le rapport du lisible et du visible dans l'espace numérique euh, est peut-être juste une question de, de nouveaux rapports à la lecture, mais je ne crois pas que, que le visible puisse remplacer vraiment le lisible.